Ta fille, euh, Monsieur Bartoldi, j'ai vu pleurer ta fille, euh, ta fille des États-Unis, ta fille au corps d'acier que tu as fabriqué et qui porte à New York le nom de liberté. Faut dire que le vent a soufflé fort, faut dire que la guerre a soufflé mort. Elle reste loue mais elle est muette Au milieu des tempêtes Pourtant on parle bien souvent d'elle Se cachant à l'ombre de son nom C'est vrai que ça Ta fille, les États-Unis, tu ne vas pas me croire. Et pourtant, moi j'ai vu, pour une fois dans l'histoire, pleurer ta statue. Pour dire que l'homme gaspille son temps, pour dire que l'homme gaspille son sang, elle regarde.